Je suis sorti tout le monde a ça. Je suis sorti ici, tout Je ne suis moi. Je suis Je suis bois Je suis Je suis Je problème Je n'ai pas de problème pour comme Je suis suis Je ou vraiment mon la ma coupelle, c'est le problème d'amener. Et c'est ça me fait. Qui fait que je dis à de paix une centrale électrique tout neuf qu'on construit là, qui vient, dans, vient quatre moteurs de 2 MW, ça fait 8 MW, qui vient en bas. C'est ça que fait centrale ça, le pral construit en tout, parce que je me que sous 9 carottes pour une centrale solaire qui est parce que c'est une centrale hybride. Une centrale hybride. Une centrale ça, l'Ipal et avec soleil et avec diesel. Elle va l'alimenter de en jusqu'à bassin bleu. Ça veut dire réseau électrique là. Moi, je ne suis pas mal fait. Je Ma dis que c'est fini. Tale, tale, tale. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes 83. TV 423. Si vous avez un nous qui t'aime dire information pour camper, mesdames et messieurs, merci à Pille pour le support. Merci à tout monde qui toujours bien. Merci à tout monde qui toujours confiance. tendez et puis gagnez la nouvelle. Pour connecter, puis gros réseaux, nous, c'est réseau information. Nous allons vous faire comprendre mauvaise mauvaises nouvelles sur tête de Vite l'homme allié, SDP, qui le gouvernement. Ariel Henry, a Réjoune, je vous dis à la. allons à part, qui est Timouunio. Pas voilà l'école. Il avance pour le dire, pour le consacrer les problèmes, éviter l'homme, décider pour le marché, pour le la tout blague dans le pays d'Haïti. Je l'annonce dans la salle. Fait qu'on est équipé concernant Ozmi la Petit frère, mais la monsieur causez-vous un pile, boustadion de Pachamalérez et ses causes sont Nous parlons dans le cadre d'opération, la police a continué à faire dans les organes, ils ont mis un bacon, ils ont mis gros et puis tout, ils ont marré qui c'est toute à fait base à Ganguifla, c'est ça que je et c'est ce fait entendre dans nouvelle ça. So en nous entrer dans détail information yo. formation. Si vous pouvez faire ça, s'enchaînez à vous abonner ensemble avec En pile d'informations, à continuer à venir. Qui veut quitter nous avec Busta John, quand elle va parler des communautés internationales là, Canada qui vient de l'Oubaï. Et puis la France qui veut un message clair les États-Unis, il n'y a pas de rentrer dans le détail, vous voyez aucun okay soldat en Haïti. Mais cependant, Ariel Henry dans le chalet Piret, pirates, il a devoir utiliser propre propres pour battre gang, il a dit que c'est même Mounsaïo encore qui crée. Et formation à clot, c'est là sous Chanel Paola. Na je dis à dans bataille, sur bataille sans notre main. mettez garçons sous, mettez des femmes sous, ou les changement, on nous prend changement, on nous fait changement. Maintenant, nous allons camper devant l'international là. Nous allons mettre nos débuts devant l'international là. Nous allons mettre l'implication de chaque haïtienne, chaque haïtienne, pour nous dire nous ne sommes pas blancs, nous ne sommes pas prêter avec blanc. Ou la caillou nous respectons la caillou, mais nous respectons tout. C'est ça nous allons seulement. Mettez caractère sous, mettez le grand monde sous, montrer vous, pas accepter pour que c'est eux même qui prennent décision pour nous encore. Le corps groupe fondé pour prendre des décisions pour nous, pour nous être toujours être en bas. On connaît tout. Je dis tout. On connaît. Quand on que eu bataille, nous ne pouvons pas faire bataille, nous devons tout pareil. Tout pareil par rapport à nous, Haïti, que nous réveillons. Tout pareil par rapport à nous, pays, que nous nous besoin. Je connais nous devons faire manger à quit seulement. Pas quitter la bataille, manger à quit seulement. Nous devons des implications. C'est présentement là, c'est le moment où nous besoin quantité. Là, ce n'est pas juste qualité. Nous besoin de la quantité. Avec la quantité, nous avons besoin de Présentement, le Premier ministre du Canada a demandé Nous aide. Vous nous forcez, vous nous voyez des messages clés au président Biden Nous vient de force pour le militaire en Haïti qui lui-même n'a pas voulu. Nous avons Joe Biden de sanctionner, saisir et de retirer le monde. Dans le pays, 10 à 14 familles ont détruit la population la haïtienne. Pas j'en vle en yé avance ya. Vin retire yo avèm. Mouye ou même tout. Impliquons tout. An on a dit ça sa tout. Sans plus tard de nous bal rentrer directement Bahamas. Avec représentant nous directement Bahamas. N'a dit représentant yo mette femme sur yo, mette garçon sur yo. République Dominicaine Chili, Aruba, Guyane Française. Pirasso, réveillez nous. réveillez nous. Nous connaissons d'autres encore. C'est Domingue, c'est Domingue. réveillez nous. Je veux il faut que nous sommes capables de camper dans ces domaines pour nous mettre des manifestations. Il faut que nous sommes capables de camper dans ces domaines pour nous camper, pour nous dire non, nous ne prendre pas encore. Je veux dire, au moment qu'on a appelé de camper, au moment qu'on a fait revendication, nous passé, nous ne sommes pas capables de respecter nous. Parce que pays étrangers, c'est le dialogue. regardé Macron, Kalchita avec le président la Russie. Là, présentement, il y a bataille ensemble. Mais il y a chita ensemble, le dialogue pour jouer un consensus. Comment pour que soient capable de jouer pour arrêter la guerre là nous avons une guerre avec trois pays sallyou. Mais il faut que yon chita avec nous Pour comprendre, mais ça nous voulons Nous ne pouvons pas voulons Groupe de familles qui dirige les pays encore. Qui prend monopole de justice là encore Nous ne pouvons pas Si nous ne pouvons pas voulons, il faut que nous campions pour ça Drapeau ça pour nous enlever Il faut que nous campions devant la France Il faut que nous campions devant le Canada Il faut que nous campions devant les états unis Parce que nous ne pouvons pas voulons Parce que Jodien nous compterons et nous sortir Bon 3 minutes. Le, le peuple va comprendre. Dé. La bataille nous eh. est là. Attendez. Mon bon bas si bon. Bon, je ne vais quand même. Même si je ne vais pas mourir par pas c'est ce que On va dire nous ça. Mais comment elle passait? Mais comment elle river Mais tel côté qu'elle passait? mais tel côté qu'elle river, mais côté qu'elle était allé, parce que c'est lui même qui fait ce mouvement pour que nous dans une insécurité en de pays. On va dire nous ça là. Canada qui l'a payé, Oz Milah Game Moon États-Unis qui l'a payé. Yo voyez yo-même c'est touché à toucher touche mais Oz Milah à tel là. Moi, vous regardez nous comprenons ça, mesdames et messieurs. Oz Milah Game l'a financé directement là à tel en Canada. des gens, qui a fait quitter radio, yo voyez yo vient prendre tête nous pour y payer aux États-Unis. C'est son travail. L'homme dit nous réveiller nous. Nous ne pouvons pas réveiller nous et nous Vous pensez que c'est ça fait nous faire la bataille là L'homme dit nous vérité, même nous pouvons comprendre. Il y a des qui la là. chèques qui fini chaque mois là. vous ont touché chaque mois là. C'est vous voyages c'est C'est pour le travail. Mais nous-mêmes, nous pensons que c'est la réalité nous c'est pour ça y compte tout ça qui a passé de A à Z, y'a dit tel bagage, tel bagaille, mais tel bagaille, tel chaque soir, y a voyez le papier, y a voyez papier, y'a dit tout ça qui a passé, pour y dire ça qui passe par les peuple. Pendant que c'est vous-même encore. Imaginez nous, Rosemila, qui a financé les bandits, Rosmila mette les gens dans l'international là, qui tout dossier dossier dans l'international là. Et puis eux même dans le demi-cime pour yon parler, pour y'a venu tout, mais comment il passent, mais comment dit nous ça déjà? on va dire nous ça mais comment elle passait mais comment elle river mais tel côté qu'elle passait mais tel côté qu'elle river mais, qu mais côté qu'elle était allé Parce que c'est lui même qui a fait faire mouvement yon pour que ben nous dans insécurité en dans pays on va dire nous ça là il y a des vagabonds yo rentrer là il a payé là à là. attends moi même qui est devant nous voilà, et là et passé et passé me pas connu l'argent n'a fait bataille pays il y a des gens qui n'arrivent pas sur nous. Ils peuvent pas sur nous. Je Aujourd'hui, il y a des gens de qui ferment les yeux sur l'argent. gens. bien. Il y a fait mouvement, yo, la soirée, pour vous envoyer tout donné dos Pour vous, si vous voulez, pour vous monter, pour vous parler avec nous. Mais tel bagay qui fait, mais tel bagay qui fait. Mais dommé, regardez pour vous passer à gauche, vous tournez à droite, sortez à droite, là à gauche, à 5 et 3, 5 et 4. Il y a des à qui Confrère, allez Répétez place ça pour moi, Allez. Les cas, vous venez, vous chez Attendez. Mais moi, je le L'an vous venez, vous venez. L'an Attendez. bon je mourir quand même. Même si je mourir pas mal, c'est pas quand même. Je fais discours là. Je viens de vous Je discours parce que tout il compte tout à passé parce On a folie, c'est un de l'intertour. Et je dois attaquer. Il doit attaquer le monde. Tendez ça. Le monde finance, comme vous voulez passer par Canada pour monter aux États-Unis, Bon dame, les dames qui se va toute femme qui vous. Qui Canada. vous monter Canada pour faire qui ça. Pour aller payer le Pour aller payer le Comme vous Canada pour venir payer le Et pour aller payer les aux États-Unis mon aux états-unis avec eux. pendant que yo moi dis nous yo déplacer yo là pour vienne capter l'esprit nous pour que parce que yo senti que yo une faiblesse dans la bataille là yo vienne décentraliser yo vienne retirer yo vienne cambe l'esprit nous yo connaît je veux moi te dis nous yo étudier yo étudier nous yo étudier peuple là Yo étudiez nous, yo vin voye tout, parce que yo pas assez d'influence l'international. La là, la. yon te nous sommes sur route, nous sommes sur seule direction, yo déplacez déplacé les et même moun gens encore parlé mal. Vous Même les gens qui ont parlé mal, pour nous sommes tra... Bon, là, en Canada, ou pas en Haïti, ou tous tout dossier qui peut être à 5 h à 2 h à 3 h qui à 6 heures, mais qui peut être passé, maintenant la... qui sont ma train de pays faire, ma de des pays. Je je disais il pas a pas de non. Je pas me dire non. Je pas Je ne pas me Je ne pas pas pas Je pas Je pas Je pas Je pas on a a Et passer par Canada, pour monter aux États-Unis, qui fait Uh -huh. Et comme vous êtes monté Canada, <mus inversions> eh, Mais oui, comme vous êtes monté Canada, vous le Canada, n'avez pas besoin de vous donner de mesdames, vous vivez Toronto. C'est lui-même qui sauvegarde tout l'argent. Et puis, il est grammatisé comme le Canada, puis puis comme ça, vous à New York. Et nous, on connaît plus de bagages, Là, on a parlé là, on Ma parlé, on a on a le on a parlé, on a parlé, on a a Red Red, met la, des Red Red. Vous Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous Vous c'est euh, notre vision d'absager. Mission déjà, oui. ne vais pas qu'être notre casé là. Vous équipez Mission là, vous ne pas encore. Parce que Métion vicieux. Et ça nous. Le fait que vicieux, Métion vient à faire comme nous connaissons là. Qu'on a nous nous ne pouvons pas faire mission contre Si ça nous veut, nous contre ni contre la mission contre tout le monde qui connaît le pays Haïti. Je veux dire, c'est ou même deux maisons, même si je papa, même si je rock, depuis intérêt, ce n'est pas étilier, m'a frappé. Je frappe, je suis pas ne pas Et et puis tout bagarre bagaille. Je ne sais pas, qui fait nous avons un bon dossier, nous avons un bon dossier, un dossier. Et depuis vous je suis venu avec une conversation avec une semaine à jour et je ne suis pas là. Nous demandons nous faire un sacrifice pour le pays. Nous campons pour un message bail le Canada, mais ça nous voulons. Ni la pancarte, ni la parole. ça plus deux, nous allons rentrer dans le pays d'Haïti avec tout ce qui passe dans le pays, comme nous avons déjà. Il faut juste pour nous aussi, sous Rosemilla. C'est le monde qui paie la main. Il y a un vous avez mal fait et Excusez-moi pour l'engagement, mesdames, messieurs. Je vous dis à qui qu'est beau pays, là, ça. Sans plus tarder. Manifestation, mesdames, messieurs. 22 mars 2023. Première fois, Haïti par le campion en face. You président des États-Unis. Bagayon choses changé. L'autre les veut maintenant. Vision, nous parlons vision encore. Vision a été faite déjà. Nous avons mission. Mettez ça la tête, nous. Maintenant, nous parlons vision encore. Nous avons mission. On nous atteint une mission. Nous la débloqué. Cassez chaîne. C'est là ça qui nous y est maintenant. C'est changer le mouvement bataille, la maintenant. C'est maintenant, faut que nous voyons message au clair. et nous camper. Et Canada, c'est pas rien, non Même là, le Premier ministre du Canada a parler avec nous comme ça. là, La France. Comment se préparer nous pour moi s'il te plaît? Réparation pour Haïti. Nous parlons mettre l'autre manifestation pour nous man demander réparation. États-Unis, préparez-nous. Madame Denise, arrangez-vous, mettez femme avec toute Mario, arrangez-nous. Hébert Chon, réveillez vous les États-Unis, arrangez-nous. Nous nou parlons et goumen maintenant. Nous parlons faire comprendre que nous voyons Sans so, plus tarder, Yves juste micro pour comment y est mon frère, actualité dans le moment. Bonsoir, PDG, Beau Stadion. Bonsoir, Madame Sarah, qui a nous à distance. Et bonsoir, avec chaque grand fidèle auditeur, auditrice, Beau stagion TV à travers le monde. Jeudi, c'est mercredi 15 mars 2023. C'est déjà troisième panthèse. actualité, à. qui a été la caille, nous, pour journée. Rapid, rapide, nous nous ça qui domine actualité à, pour aujourd'hui, mercredi 15 mars 2023. a un nouveau comité, sept membres. Qui composait six garçons à Yon on installé dans la tête réseau national magistrat haïtien, yo, jeudi mercredi 15 mars. Faut que nous nouveau comité ça, l'idée comme président, magistrat Loubène Élise. Magistrat Loubène Élise, faut nous jouions, dans tête qui c'est réseau national magistrat haïtien. Yo. C'est une cérémonie qui déroule dans la salle d'audience la cour Cassation, jeudi mercredi 15 mars. Là. En présence plusieurs personnalités dans le système juridique haïtien. Dans ça, nouveau président Renamar a déjà garantie que le pral travaille pour mettre en place une cellule qui est capable de contrôler le travail fait dans tout le pays. Pendant fait qu'on est que. Nouveau comité satou, li pralge comme mission pour redynamiser le système judiciaire haïtien. Habitant 4 vivent, dans Sanaï déjà trouvé 4 mouns qui mourent dans la, la. population de l'asile. Les mouns qui mourent, c'est par rapport avec les qui se depuis plus de semaines. Dans sens, autorités communale dans l'asile, nous avec le ministère de santé publique et la population pour diligenter une enquête pressée, pressée, dans une zone où du moins pour voir un groupe d'infinières dans une zone pour capable d'importer la méfotte par ensemble de Mounsao dans une zone qui vivent avec les diarrhee qui est extrêmement difficile. Après que nèg pas examiné, pas pu Tessine Touye, Ralph Theodore, tout le monde connaît son nom, Atti Sexy, et de finalement... Enterment sexy a pou jeudi 16 mars 4h là l'église catholique Saint-Paul dans zone Douya. Faut nous ou, responsable de faire est, exposition artiste sexy tout la tout fait, dans l'église là à 7h du matin. L'autre information qui domine actualité à ministre justice et sécurité publique là. Nous voulons parler de Emily prophète Milf qui a réagi, mais on a le capital-là, lui fait qu'on est que la police-là pas assez préparée pour faire face avec guerilla Ubenta. Le minis, ministre de si la Justice fait qu'on est que c'est au moins une assistance militaire qui est capable d'aider le pays à retirer dans collège. Là, elle parlait d'assistance militaire, elle ne parle pas d'occupation militaire, mais c'est plutôt une assistance militaire pour mettre côté policiers nous Nous avons nous tous nous connaissons. Ils ont commencé à sanctionner et à continuer à sanctionner. Et les professeurs qui ont parlé, qui justice. Mini justice La police a pas le travail pour, pour être en yo capable de mettre cellule pour y sous bandits, petit rapide yo ils détrôner ensemble à commettre dans la région métropolitaine. Plusieurs dizaines d'employés qui travaillent dans la CNE manifestent aujourd'hui à devant le ministère des Finances dans Bois-Vena. Dans souci pour capable de mander avec responsable ministère des Finances pour débloquer l'argent employé par CNE pour nous, pressé, pressé. Président syndicat, CNE, nous voulons parler de ces jours où il dit, il dit clairement que aujourd'hui, si employe CNE a fait 4 mois, 5 mois, yon, pas touché, c'est par rapport avec le ministre Boisvert qui lui-même décide de bloquer chaque employé. Dans ce sens, le président du syndicat CNE ministre Boisvert pour lui dire mot pour lui, pressé, pressé, il façon pour ensemble yo capable de recevoir si l'argent est dans le yo. Nous des fois ça dans la ville de côté que hier soir, qui ont un accident qui fait dans la ville de côté que ces deux machines qui ont croiser pas Boubab, la ville de qui fait, il n'y padap avec yon petit bus, tous les deux machines, ça vient, 4 roues en l'air, qui au moins, il gens qui mourent dans la machine, ça y est, et puis plusieurs autres sorti blessés dans l'accident qui passe hier dans la ville de Hokkaï. Là, on a parlé là, ministre justice à sécurité publique là, nous voulons parler de Bertodossé, li trouver dans le pays la France côté que la prend soin que cali nécessité. Donc nous avons toujours dit Bertodossé qui a vécu avec yon fokeur, li même li obligé entre la France pour la prend soin parce que li pas qu'à aller dans l'hôpital, li konn habitué aller dans États-Unis parce que autorité américaine américaines sanctionner Bertodossé, li obligé de pays la France pour capable à recevoir soin, que Cali nécessité. pour bon, ça me pas tout entrer le en commentaire. Imaginez, est-ce qu'on comprend pour qui ça que le premier ministre Justin Trudeau lui dit ça pas normal pour Bertrand maintenant retrouver la France. Qui sont capables de ça Pendant que le Canada n'est pas capable rentrer sanctionnel, Pendant que c'est eux-mêmes et là que Voice te dit la France a aidé nous la France a ensemble avec nous, la France a protégé nous. Maintenant, tant que l'IPAKA est à unis l'IPAKA vient Canada, présentement, li, la France. Qui soit capable de dire à propos de ça? Pendant que la France a dit qu'il voulait aider Haïti. C'est ça que nous avons dit hier, Bosta. Nous avons commencé la déclaration juste Justin Trudeau de l'EPA. Pour que nous avons nous avons parlé de notre la langage de la pour demander avec ensemble de pays européen, ensemble de pays, qui n'a pas pour capable faire même Jeff avec elle, pour continuer à sanctionner Mounsayo, parce que déclaration de Saalité faite, c'est par rapport avec... Les Justin Trudeau regardé, il y a enterré ancien ministre J'ai à deux dessus, de répondent présent dans le ça dans le pays États-Unis. Qui c'est se Jean-Henri Seyan avec Laurent Salvador Lamotte. Le Trudeau, oui, l'action ça, il même obligé de poser les question qui ça va passer, est-ce que c'est devant Il y a l'intérêt pour faire un ensemble d'action ou du moins, il y a gardé comment ça va faire échouer dans la politique internationale. Et bien, je dis là, il y ou de lui-même, li même lui tout ni, côté qu'elle m'a pour sanctionner ensemble de moun qui complotait, nan crase, pays d'Haïti, ensemble de moun qui complotait, nan financé gang, ensemble de moun tout, qui complotait, nan crase, système économique, système judiciaire pays. Yves Jus, eh, l'emtern Haïti, hein, mou te constaté gonti machine chaque lèl passé, sim pat asé pesant, l'étape vo MGT. Et même l'eout la pas bon, et machine ça elle a partie à vitesse, si depuis le partie on n'y a pas de carité. Ce n'est pas lui même qui est le papadab? Parce que s'il si ils font un accident, automatiquement, pas n'y a pas de carité. Ce pas le même qui est pas papadab? Effectivement, Bosta, c'est machine ça que le chauffeur, il est a pas de carité. de la c'est par rapport avec le chauffeur. Les affaires nationales, ils ont tellement utilisé un pile gaz pour yo courir sur national route Et ces machines-là, ils sont capables de courir avec un niveau qui est exagéré. Et c'est pour une raison qui la cause, qui la cause que ils sont avec Jargon ça. ils sont les papadap. Mais pour gens qui ne connaissent pas, qui sont les papas dit, papadap, papadap sont les machines, machine, Toyota, sont les machines qui Yasio, ils sont les caravans, l'autre sont les l'autre sur eux. C'est eux même qui sont en Haïti, ils sont les et ça veut dire, ces ça l'air sous route là, lui même pas a fait griller avec aucun monde. Lui sous route là là, mesdames messieurs, capable dis nous, bon comme, et t'es pas pas comme lui même, li son, son accident le fait, et sous pas quel monde, sous il passer beaucoup de haut. L'ivoire jeter oui, et l'air fait coublant tout, même l'air coublant mesdames messieurs, même là coublant. T'es pas pas dap ça y est pas pas d'aplus, sous était la zone là. Yo tout pas pa adapte avèk gadò ou lan zon nan yo frape yo pas prèt machin sa pa konn rete pou moun même si yo frapo yo frapo yo yo telma poule pou yo ta rete ça pou yo tan pou yo rete juste bosta automatiquement machin sa li frapo li difficile au moins pour rester en vie parce que a vitesse que machin frapo la pa bon menti si, la craser tout ça ki gen andon net li joine sou route li et c'est pour une raison, ou à que, laissez pas une collision à l'affaire, c'est l'accident à l'affaire coup, la majorité des gens qui ont une machine à tout, qu'on sorti mourir. Parce que la vitesse de la machine à lui même même lui, au moins vraiment son vitesse qui est excessive. Ça qui la cause que les gens qui ont dans l'eau sont très vulnérables. Et c'est pour une raison, ou qu'on a une organisation, qui est le stop accident, qui toujours à avec les chauffeurs, pour utiliser la route nationale avec un pile de vigilance parce que ce n'est pas 2-3 grammes de monde qui vont vous dans le pays de Saint-Sapo, dans le pays de Saint-Sapo, dans le pays de saint Et il y a une époque un pile de monde mourir dans l'accident de circulation, c'est lorsque le mois de décembre arrive, c'est les fait chauffeur les chauffeurs utilisent un peu de vitesse pour être capable de faire 2-3-4-5 voyages pendant le jour. Et bien, ça qui compte la cause, ils utiliser la vitesse à mal ça qui mettait que les gens ne fassent fasse mal. C'est des gens qui sont est Je dis, moi, je ne peux pas aller là, pap, ma pap, dapou Et bien on est pap, pap, pap. Et bien je mets de côté des hein Et il juste, nous ne pouvons aller plus loin. Rose Mila. Expliquez, parce que c'est gros, gros mouvement là. pendant qu'il y a des bandits en Haïti. Nous, les bandits, ils ne sont pas arrêtés, ils pas chômés. pas même. Ces âmes tout temps, ces graines de balles tout temps, ils tellement graines bal jeune jeunes graines et nous avons un confrère même en Haïti qui dénonce Rose Mila Petit Frère. Nous connaissons que Rose Mila a eu un gros problème avec le président Jovenel Moïse. que lui-même, c'est lui-même. Et nous avons une gros déclaration faite là sur Rose Mila Petit Frère. Ça ce qu'on va dire à propos de Rose Mila Petit Frère. Qui est dans le pays qui nommé comme nous n'avons tête monde qui a financé, oui, base belée là-moment. et bien, c'est mon gosta. Pour que nous ayons aussi Rose là. Nous obligés de faire un coup d'œil dans le passé. Qui est ce Rosemilla? Est? Qui côté le sorti pour arriver là? Mm -hmm. Avant que Rosemilla, petit frère, était magistrat, il était directrice pour l'école à Côté Quand il était dirigé l'école avec Frère, et de Rosemilla, ça, il était, l'argent elle il dirigé l'école avec Frél, il était volé tout le qui dans l'école là, Jusqu'à ce que le te permettre, frère, à quitter l'école-là, pas diriger l'école-là avec elle encore. Et frère, c'est une qui a tout bagage intellectuel. Automatiquement, frère, il est l'école. Dans l'école-là, il est prend le postulé pour un bousse, pour faire maîtrise dans le pays étranger. Ok. Les autres, au moins divorcer avec frère. Dans l'école-là, l'école-là vient sans s'écraser, il n'y a pas sous rien encore. Ok. Os, a un deuxième frère. Il a fait politique. Il carrière pour le député. Ok. Eh bien, frère, les Rosmilla, ouais, Monsieur capable de arriver, député. Rosmilla, font lui coucher avec toi, frère, pour au moins, lui capables capable de venir, frère, pour ne pas arriver dans l'espace que vous voulez arriver. Allez, allez, allez. Le, le Rosmilla, c'est juste. Eh... Non, non, non, non. Non, Macron non, bagaille là, juste. Non Macron bagaille. Ou dit Osmi là, couché avec propre frère pour capable gâter l'image li? Ou bon, ça, tout ça que nous dit là, c'est bagaille qui est réelle, et c'est donc ce que nous, nous, nous connaît très, très bien. Effectivement, ce ça que nous dit là, frère a quitté un pole position pour le vin député, malgré que le Fadgin est un gros problème. Ok. Et de Rosmila lui-même, lui, elle couche avec frère Fréa, non souci pour le capable de gâter l'image de la réputation ce monsieur, non à carrière. Ok. C'est ça qui te va le faire, frère, lui, il n'y pas député. Les Le Rosmila finit cette action, ça, lui, il l'a mis avec Fréa. Là, elle joue un citoyen qui est le C'est qui a ça, c'est monsieur qui actuel député ou tout mon ancien député f... à Kayen. On a pas de là, on connaît bien qui était kes hier. Rose mille à jeune fétier pour qui c'est la jeune fétier? Parce que kes qui a gros volume là je ne parle nan mel mais kes qui il pas gain popularité nan Akaye. Comme kes qui pas gain popularité à Akaye pour manger jus de l'argent yo, li obligé tout placer bout en balle ba kes qui. Euh, euh, euh, euh, l'autre nom, fétier qui ça encore? Député? Député, il est on Je ne peux pas rappeler le nom. Non, okay. non, non le député. On a l'un, on me place avec fétier pour fétier qui il est député. Effectivement, fétier il est un député. Je ne peux pas tout faire. Pour faire l'élection, ça qui vient mettre le magistrat à carrière. Les Rosmi la Petit Frère ils il comme magistrat à l'arrière. Comme à sont son commune, qui ils yon seulement qu'on à gare, mais lorsque le 18 mai fait drapeau, oui. de Rosmi encore Petit Frère lui, comme un intelligent, les affaire des comme directeur ministre intérieur, nous connaissons ministre intérieur, qui croit toute direction départementale, toute magistrat, oui. et de Rosmi la Petit Frère lui même, il prie l'école encore, baille. Fait de mon chéri, pour que lui place à monsieur, pour que lui se permettre que lui défense, pour lui au moins faire des bagailles dans à Et bien, tout comme ça, que pour bon le permettre que lui joue dans nom, mais fait mon chéri, hein, lui utilise l'argent ça, pour lui régler bien privé, business privé. Rosemi, okay. la petite frère, avec mon qui clairement que c'est. Magistrat magistrat qui était campé e en face de Jovenel Moïse à mis en prise le président pour aller à Kaye pour célébrer la fête célébre drapeau. Drapo. période, quand nous commençons à construire, bosse débarqué dans pour faire ce temps de bagaille, Rosemil a débarqué en personne avec toute équipe de Il a toute tout le bagaille que nous avons fait dans l'Akaye. Ça qui est la cause que le drapeau n'est pas privé fêté correctement dans la commune Akaye. Après que Rosbillard n'a pas de magistrat encore au sta, il a commencé à payer pas assez de moyens pour fonctionner. L'aile n'a pas assez de moyens pour fonctionner, il est obligé à tatouer par-ci et par-là pour le moyen pour, le mois pour le fonctionner. Pas okay. oublier, lorsque président José Moïse n'a pas encore pour le arrêté au l'été auprès, c'est retirer Ozmila dans la tête de parce que un problème Et c'est pas opposition dans faire manifestation, dans plusieurs province, dans Vin, je Ariel Henry là, pendant que Ariel Henry pour le premier ministre là. Pendant que Ariel Henry le premier ministre là, comme les gens qui habitent ces bails, va vendre pour le jeune pouvoir. Oui. Eh bien, il même les ça. Il baille Ariel Henry ou va vendre. si les payé à faire hypati, il est payé à Depuis ses pouvoirs, il va voir Rosmila pour Eh bien, il y a une première action qui prend la cause pour nous connaître aux villes, son groupe là, ne pouvoir, voir ça. C'est le nommé, y a une nouvelle directive dans la tête CAF qui c'est cachée Assistance sociale qui est l'Edwin Tonton. Là, il mette Edwin Tonton dans la cachée sociale qui c'est CAF, Il y a côté qui te contrôle chaque mois pour ces grands mouns qui partent, pour tes grands mouns qui sont copés, pour ces grands mouns qui vivent dans le troisième agent. Eh bien, combien de fois, grand vais vous dire que chaque mois, 1500 500 gouttes qui égale e à 300 dollars haïtiennes. 300 dollars haïtiennes, nous, c'est égal à 2 ou 3 dollars, 10 dollars américains, 300 dollars haïtiennes. Chaque mois, je vais vous dire bien, depuis mois, je vais vous mette que que 17 mois, yo va pas jamais touché 300 dollars ça, qui a été connu avec Tigre Mounio. Tout l'argent qui sort dans le CAF, a transité dans le gouvernement pour faire gaspiller dans le quartier populaire pour al alimenter les bandits. Lorsque le mondial 2022 arrive, uh, Rosemi Petri fait à lui même seul, il a plus de 1300 télévisions, flat screen dans le 1.300 télévisions sa yo, il était là seulement pour la dans le populaire, de la yon ne kaste populaire, yon façon pour empêcher la manifestation fait. la petit frère toujours. Deuxième point qui va montrer que Rosemila lui-même est encore extrêmement puissant dans pouvoir Ariel là, c'est lorsque il va faire retirer le magistrat. Jovenel Moïse te mette là, il changer pour mettre un magistrat qui est le Edner Gilles. Edner Gilles, ça, il na dans sous Rosmila, comme directeur général mairie Akaya, M. Tevolé, yon a été mairie à, et il a trois ordinateurs. Ce qui est le là Actuellement, la Rosmila mette comme magistrat principal commune la Eh bien, la Rosmila, qui tout fait toute action, il pensait que il y qui na pressa, pas est dans la presse qui ne peut pas dénoncer. Mais c'est bien compté, mal calculé, il y que l'on veut ou non. Ou pas kabal la pour qu'on et bien les gens qui n'ont radio ibo, radio qui au moins a salam manger. et bon, ça qu'on dit le blé bien qu'on N'oubliez pas dit oui les arrêtez fait nel, mon chéri avec un Prado, vite parfumé qui est au moins en dal 10 plaques machines ou qu'on bouge plaques machines ou est plaque machine ou plaque machine, machine pour ou est avec pendant que les kidnappings ont fait la rage dans le pays, on se en deux machines oui. les disent et... là. Allez, allez, allez, allez. Ah non, ah non, ah nous, nous, nous, nous faudrait passer un peu, on nous faudrait passer. Ousmi là ça dit pas non pas citer bagaille et Louis Moncay en D.P.I. Ousmi là ça les dossiers kidnapping qui est fait sous jeune Dominic qui était République Dominicaine yo. Rosmila, ça n'a pas de cité là-dedans. Non, on parle là de Magali Habitant. Magali Habitant. Ok, merci. On continue. Ça veut dire que c'est Fio même qui a un problème dans le pays. Magali Habitant, Rosmila, et Fio même qui a un problème. Rosmila, ça, jean nous Lambosta l'embosta, son Rosmila, Greenblin, qui a tout tout pouvoir dans le monde. L'on a dit, lâche ton kaye pour 300 000 dollars américains, Nandelma 41, l'écraser quand il a la plaque, il celle-là, ça c'est bonne information de bonne source. Rosmila, commence à acheter caille, détenir où elle rivière pour arriver dans Nandelma 41, presque toutes les zones sont passées, Rosmila, achète caille dans la zone, dans non souci pour être capable de gérer fortune. Rosemila Mila, magistrat à caille, lui pas de en rien comme bien. Jodien Rosemi la gèta goun radio en d'un pays d'Haïti que soubouvo Ariel la li fait. Nan gè sa ki éclaté en belé, en delma 2, delma 6 la, yon citoyen ki le kempe sa nou. Kempe sa non c'est si Rosemi la petit frère kap alimenté monsieur. soit an en bal, soit an bal zam, nan bal la jan. Jacques ouais Rouvitila. là la Petit Frère, ça, il est tellement bien pour voir, directeur adjoint là, qui fait service national gestion résidu résidus solu C'est Rosmy la Petit Frère qui mettait monsieur, malgré que monsieur est dans le parti politique AAA, qui est parti politique Yuri dessus Et de Rosmy la Petit Frère, là, il prend monsieur, il dit monsieur, ma faute directeur adjoint dans bois, ça. Pour botter la jambe à moi cause ni la petite frères à mais c'est toujours c'est bien compté mal calculé pardon ouais petit frère après toute action ça la voler la jambe l'état la banque examen casse populaire gros cancer qui a tourné la tête chaque mois l'objet monter aux états-unis pour la faire pour la pour la prendre soin parce que le cancer dans en tête depuis le moi, elle va monter il va dire la